Bah alors Bah alors Rudy Ok, appelle la mer. Faire ça ici. Faire régresser faire est restée là dun faire dun dun Ok est parti par là. Très... Ouh, joli joli. Je sais pas si je l'ai bien posé celui-là. C'est Bolzi. Ça c'est bolzy. Ok, en face. Oh Mickaël, oh, quel beau chapeau Ouais, attention à droite, c'est horrible Oh Bien, bien Bien, bien, bien Mais. Oui. Bah écoute, tu seras. Euh, la prochaine. Allez, danser, vas-y, va à droite. Attention. Ok, mais ils l'ont remarqué Très bien. Bah, bravo à vous. GG. Cette palette. Ils hmm, sont en train de détruire toute la zone. Mais hein. toute la zone, est en train de détruire. Ok. pourquoi pas on a peut-être le temps de faire un deuxième moteur voilà c'est très bien qu'était donc cette chose on va miner le terrain là non mais bon ok c'était un rat rat ok on va récupérer les pièges ici on va être obligé de complètement miné. Un hein. trigène. Hein. On va récupérer le troisième piège par là. On va jouer stratégique même si les pièges sont extrêmement loin. La cave est dans la grande maison. Charal. On va utiliser l'appel de la mère sur le moteur qui est tout droit. Ok. Normalement elle est pas toute seule donc elle va se faire libérer dans deux secondes. Ah si il force, il force. Bien joué. que j'ai trois moteurs par là Ouais, j'ai un trigène. C'est pour ça. L'autre est juste derrière. Ah tu lui appelle le la mère hein. Ok. Joli. Il reste des palettes, très bien. Très bien, très bien. Et quelqu'un là-bas qui est en train de faire le moteur. Ouais, voilà, attention, ça a piqué. Oh ça m'énerve ça. M'énerve Ah, joli. Très, très joli. Bon, on va s'y appeler la mer ici aussi. Compliqué, hein Avec toute une team... Ça reste quand même très joli, hein, comme gameplay. Quand t'as des gens qui se protègent les uns les autres. C'est du très, très beau jeu, hein. C'est ce qu'on aime voir. C'est ce qu'on aime voir. Faut bien reconnaître un truc, c'est que... Quand on est joueur... Mais survivant, et qu'on est euh, dans le cas de figure euh, inverse, on aimerait ça en fait, se retrouver dans, dans cette team là. On aimerait ça se retrouver dans une euh, configuration où où on balade le tueur, euh, où on fait du bodyguard. Parce que c'est beau, c'est toujours euh, hyper beau ça, ce, ce genre de truc qui arrive. celle-là regardez regardez ce beau joueur très très bon joueur voilà tout peut se jouer là Ta -ta -ta -ta -ta -ta. Qui sent la noisette Voilà. On a ce moteur qui a arrêté, on a saqué ici. On va récupérer là, on a ce moteur qui est bloqué là. On va utiliser le. Ici l'appel de la mer. Voilà. en train de se soigner hein. C'est qu'il est revenu par là il a pas de palette là ici on va essayer de m'emmener loin mais s'il va par là bas s'il va à droite juste après c'est foutu pour lui Ah non vous avez plus du tout de bah Dis-moi pas que t'as des dardes. Ok. C'est de forcer, pourquoi pas. Ok, toi je te laisse ici et toi je vais te lâcher là-bas. Voilà. La tendance ça un peu. Ils hein. sont obligés de forcer les boiteurs. Donc on va utiliser Appel de la Mer là. Quel a besoin, il n'y a pas besoin. C'est qu'en face là, il y a des gens. Ouais, peut-être obligé de partir à gauche. On va utiliser Appel de la Mer là. Voilà. Régression qui fait du bien. Il a fait le tour, hein? Et là, bah là, ça va être compliqué pour lui. Ok. Tendance commence un peu à s'inverser en notre faveur. Ce qui est plutôt arrangeant. On va utiliser tu sais, l'appel de la mer ici, là. Également. C'est bien ça. Bon, personne, par là. Encore trois moteurs avec un. Voilà. Les lâcher. Ils ont eu raison, hein. Fait ça, oui. Du coup, ils sont en train de forcer peut-être des moteurs ou se dire qu'ils vont aller. Euh... Que j'aurai le temps de l'emmener aussi loin. J'ai envie de dire que l'espoir fait pousser des ailes. C'est ça. Le moteur régresse. On va détruire ici ce qui doit l'être. Ils se sont soignés. On a la petite Michaela qui se dépêche. Parce qu'elle va tenter. Euh Ah Il m'emmène loin, là où il y a des palettes encore, parce que là, il n'y a plus du tout de palettes. Très bien. Ils ont perdu du temps... ...en faisant un boon totem. Ils ont perdu du temps, ils ne sont pas allés sauver, ils sont en train de forcer les moteurs. C'est train de dire qu'il ne reste plus qu'un seul moteur, il faut le faire. Le problème de ça, c'est... ...ce qui se passe là. Il est cassé. Il est sauvé. Ils sont tous en train de passer P3. Alors qu'au départ, c'était pas gagné. Il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un ici. On va utiliser l'appel de la mer. De nouveau ici. On va... Euh Complètement casser les ouvertures. On va poser les pièges là où il faut. On tenter. Les moteurs ont complètement régressé, ils sont à zéro. Attention, ça a piqué. Ah, ok, non. Ouais, ah non, mais tu sais maintenant. On va faire ça. Toi, tu vas semer la mort et la désolation de tout le monde. Il y en a un qui est blessé. Et il y a elle qui est là. Donc, je vais passer par l'autre côté. Voilà. Petite erreur de sa part. De partir tout droit, mais pourquoi pas. La droite et la gauche sont bloqués pour elle. Aucune possibilité. Je vais d'abord donner un petit coup là-dessus. Pourquoi parce que je vais activer la compétence qui détruit le moteur au moment où quelqu'un tombe en état critique. Donc je ne vais pas lésiner. Là-dessus, je vais quand même utiliser le crochet Felker, même si elle est, je crois, en P3. Tous les moteurs ont régressé. On va voir si en face, il va lâcher. Il va peut-être lâcher. C'est le cas. Le moteur est condamné. Non. Maintenant, ils sont plus qu'à 75% des effectifs. C'est compliqué pour eux, on va réutiliser, voilà. Oh la tente C'est incroyable ça Elle méritait de mourir Allez. Voilà Merci mon Marty, merci beaucoup. Très très grand merci à toi. 34 mois, merci pour ton prime. Merci beaucoup. Sur le chat, bisous de paillettes et chocolat. Oui, paillettes Je ne perds pas espoir quant à le, au fait d'utiliser euh, des paillettes pour des peintures sur figurines. Est-ce que ça existe Ah ouais, fallait tenter. Euh... Voilà. <coughs> Merci. <rire> Et le dernier. Qui est ici. Ok. Eh ben, la petite remontée est pas intéressante. Le retournement qui était très très chouette, qui est dû à ce combo de compétences, dont l'objectif c'est d'être oppressif sur les moteurs. Donc c'est très bien, bon retournement de situation portant des joueurs très bien coordonnés. Vraiment. Voilà, fin du game. Le moment des notes. Félix vient en cours avec une chemise à fleurs et en short. Semble ne pas prêter de sérieux quand au débouché de son année. Au revoir, Félix. Fengmin. Les pieds, c'est pour marcher, pas pour tester les pièges à ours. Attention, ce peut être confondant et au risque de rater son année. Plutôt essayer... La course à pied. Michaela, sacré chapeau comme toujours. réussit à entrevoir les pièges de l'indolence. Heureusement, semble investi dans son désir de se surpasser et de donner l'exemple. suivre l'effort. Cheryl, un bon début, une fin remarquable. Néanmoins, un creux de trimestre avec une distraction. Est-ce qu'il serait possible de nous réunir avec les parents pour discuter d'un cours complémentaire.